Bonjour, c'est Wiman, content de vous voir. Euh, Exo a acheté Zenabis. Grosse vidéo aujourd'hui. On sait que Zenabis, c'est eux qui fabriquent les produits Namasté. Et aujourd'hui, je vous présente le dernier produit Namasté de ma vie. Mais là, si Exo a acheté Zenabis, est-ce qu'ils vont changer la qualité de Namasté? Est-ce qu'ils vont changer les, les variétés qu'il y a à l'intérieur? On sait qu'Exo sont spécialistes pour changer les produits à l'intérieur sans changer le nom. Juste à penser au Helios. On sait que le Helios était au début de la légalisation du Mohi ou Maintenant, c'est rendu du Snow Léopard. En tout cas, on sait aussi, il y a plusieurs compagnies qui font ça, qui changent de nom. Comme on sait, Riff avec le Sweet Jersey 3, c'était du jean au début de la légalisation. Maintenant, ce n'est plus du jean parce qu'on sait que ce n'est pas du vrai jean -Guy. Maintenant, SweetJuZ3 s'est rendu un produit mélangé. Donc, est-ce que Zenabis avec le citrique, avec le citrique qui est à l'intérieur, est-ce que ça va changer de nom, on va garder le nom citrique? On pourrait toujours avoir de bonnes surprises avec Exo. Par contre, ce sont quand même améliorés depuis le début de la légalisation. Exo. Est-ce qu'on va avoir des faillites dans le cannabis? Je pense que non. Je pense que toutes les compagnies de cannabis qui sont en difficulté financière vont se faire acheter par des plus gros. Je ne penserais pas qu'on verrait Zénabis à vendre sur Kijiji. Je ne penserais pas être capable d'acheter des lumières de Zénabis parce qu'ils vont faire faillite. C'est plutôt les grosses compagnies comme Exo, Canopy, Afria, Tilray qui vont acheter les petits pour avoir tous les équipements là, à très bon prix. Le site' je l'ai déjà entamé, j'ai déjà ouvert. C'est effrayant, c'est du fond de sac, c'est dégueulasse. C'est pour la raison que je veux plus acheter de Namasté. Euh, on sait que Zenabis font Namasté, font re-up, mais j'aime pas les arômes de Namasté. Je les ai, aime pas. Je sais que quelques uns d'entre vous aiment le le boba et le ultra sour, le dead boba et le ultra sour de Namasté. Mais si on essaie plusieurs produits à SQDC, on voit très bien que ces deux produits peuvent être remplacés facilement. Euh, par la compétition à des prix même inférieurs ou égal à 29,60 là il y a des produits à 30,50 je ça penser à Sandra raphaël qui qui qui plante tous ces produits là 29,60 il euh, y a quatre produits à 29,60 1 à 25,50 deux à 24,90 un à 24,60 beaucoup de prix différents pour la même marque c'est toujours Namasté, Namasté. On parle du WAPA à 24,60, du Regomata 2 à 25,50. C'est vraiment euh, toujours Namasté, des prix différents. Est-ce que c'est la SQDC qui décide des prix? Écoutez, ça doit être la SQDC qui décide des prix. S'ils payent plus cher, ils doivent le vendre plus cher. Donc, euh, Citric ici, 29 et 29,60 euh, c'est considéré... Un sativa. Vous savez que j'aime pas vraiment les sativa. On sait que le sativa, euh, supposément, donne un buzz plus énergétique, un buzz dans la tête, plus concentré, euh, plus d'imagination. Hein? On sait que le buzz plutôt indica, c'est plus écrasant, plus dans le corps. Donc ici, buzz sativa, euh, on sait que le sativa, c'est aussi la façon que la plante a pousse la plante sativa est plus allongée, plus mince. Les feuilles sont plus minces. Juste en regardant la plante avec les feuilles, on peut vous dire que c'est un plant sativa. Est-ce que le buzz sativa vient avec la plante sativa? Gros débat. Gros débat. On sait qu'à l'université, en Colombie-Britannique, où est-ce qu'ils donnent un cours sur le cannabis, ils nous apprennent qu'une plante sativa ne donne pas un buzz sativa. Mais avec toutes les années, tout le monde parle comme ça. Tout le monde, dans tous les pays, partout. Tu veux-tu un Sativa ou tu veux un Indica? Mais il faudrait parler plus par les terpènes. Tu veux-tu un Buzz euh, qui est crowd, ou un Buzz euh, qui est énergétique? Oh, OK, tu veux dire Sativa ou Indica? Ouais, ouais, si tu veux. Il va falloir apprendre à changer notre langage au fur et à mesure qu'on avance. Mais encore là, on va commencer, on va continuer à parler de Buzz, Sativa et Indica pour pas vous ébranler trop trop. THC possible! Encore une fois, le THC, euh, plusieurs personnes regardent ça, mais c'est pas ça le plus important. Il faut aimer le cannabis au goût. Et ensuite, en général, en général, quand on aime le, le cannabis au goût, le buzz vient avec. On aime le buzz qui vient avec la ronde. 14 et 20, entre 14 et 20% de THC, je vais remettre mes lunettes, les boys, vous le savez. Entre 14 et 20, ici on a 16. Ici on a 16, euh, c'est pas bon, j'aime pas ça, je vais te le montrer à caméra. Va bon, sur mon Instagram, j'ai déjà mis une photo avec tous, tout, tout les petits morceaux du citrique de Namasté. N'oubliez pas, est-ce que ça va changer, Namasté, est-ce que les arômes... Exo a ça, man, Exo a acheté Namasté Zenabis, man, c'est malade, c'est malade, man. Euh, ça arrête pas, là, les nouvelles euh, Afria avec Tilray... Euh, Emerald Health Thérapeutique qui vend souvenir, mais là qu'il vend plus. C'est le fun, c'est le fun. Il y a beaucoup, beaucoup de, de moves comme ça. Euh, J'imagine qu'il va en avoir d'autres dans l'année 2021, mais seulement au mois de février. Mais aujourd'hui, c'est plutôt hier, la grosse nouvelle, Exo, achète Zinabis. On parle ici euh, du citrique, terpène dominante, terpinolène. Terpinolène associé euh, en général aux fruits. Arôme naturel citronné citronné c'est <coughs> un fruit. Ensuite de ça on a le floral et le diesel bro bro bro bro bro ça sent la ça sent marre Il y a pas de diesel fleur floral citron citronné j'essaye man j'essaye d'être positif mais je peux je te dis la vérité gros je te dis la vérité j'achèterai plus jamais de ma vie un citric le gros jamais jamais jamais Jamais! Jamais! Oublie ça! 7 va, j'en veux pas! J'en veux pas, man! J'en veux pas! 29$ et 60$, man! C'est quoi tu fais, là? Tu fais quoi, man? tu regardé les affaires l'entour de toi, man? Je, hey! Puis Exo qui achète ça! Exo, ils peuvent pas garder ça! Exo, ils vont changer ça, man! Tu peux pas garder le citré. Y a tu quelqu'un qui a le c'est dans son top 10? Non, arrêtez de niaiser, là! Non, non, non! C'est pas vrai! C'est pas vrai, man! Y a personne sur la Terre il y a personne sur la terre, sur la terre. Oui, oui, je te le dis. Hey. Il y a personne sur la terre qui est citré, c'est dans son top 10, le gros. Je te le dis. Je te le dis, man. Sors ça de là, bro. Sors ça de là, man. Qu'est-ce que ça sent? Je te le dis, ça sent, ça sent mal. Ça sent le vomi, man. Ça sent le vomi, euh, ça, ça me tente pas. Ça me tente pas du tout de me droguer pour toi. Euh, là, tu vas me demander, comment qu'il buzz? Comment qu'il buzz, man? Il bosse pas. Je l'aime pas, je l'aime pas, je l'aime pas. L'humidité est un peu sec. J'ai ouvert le contenant. On va leur donner une chance. C'est peut-être pas à cause de deux autres, euh, que c'est, l'humidité est pas bonne. J'ai ouvert le contenant la semaine dernière. Euh, la couleur, là, c'est, brun, euh, brun, pâle, euh, vert. Il y a pas de petites tache de mauve ou d'orange. Euh, quand on parle, on parle de tricône. Tellement régulier, il euh, n'y a rien qui se démarque avec le citric, le Citrix. Pas l'arôme, pas le look, pas le prix. Il n'y a rien qui se démarque. Tu veux pas essayer le Citrix. Tu veux pas acheter le Citrix. Tu veux pas regarder le Citrix. Tu ne veux pas lire les descriptions du Citrix. Tu veux même pas regarder la vidéo du citric, le gros! Qu'est-ce que tu dis dit? Calme-toi, toi c'est-tu calme -toi. toi qui 29,60$ pour ça? Hein? Bon, t'as-tu vu ma dernière vidéo du London Pound Cake Cush 75? Hein? 40$ man, toute la petite cochonnerie de gros. J't'écoeuré de dépenser de l'argent SQDC pour de la merde Écœuré! Écœuré! On regarde ça de plus près, mais comme je te dis, ce que tu vas voir là, c'est beaucoup plus beau que le 3.5 au complet. Va voir mon Instagram, tous les liens sont en bas dans la description. Puis n'oublie pas, si tu veux 25% de rabais sur des bijoux, le lien est en bas, check ça gros, tu veux être in comme Weezyman. Lâche-toi à lâche-toi à puis achète de quoi sur le site en bas. Indoor Growing Canada, le lien est en bas, passe par mon lien, ça va m'aider. On regarde ça de plus près. Et voici le citri de Namasté. Écoute, je te mettrais pas ça sur une feuille blanche. Je ne commençais pas à, à t'énerver avec ça. Il n'y a rien, rien d'extravagant là-dedans. Là. Ça, c'est du pot, c'est du pot. Là, t'sais. À 30$, c'est à 29,60$. Ça ça te tente pas que ça soit ça. Ça tente pas que ça soit du pot, c'est du pot. Tu veux une petite expérience. Tu veux... tu veux appeler ton ami puis dire « Hey, le gros, je t'envoie une photo. » Check ça. Tu veux appeler ton ex puis dire « Hey, j'ai quelque chose de bon. Tu veux-tu l'essayer? » Non, c'est pas vrai. Tu veux pas appeler ton ex. C'est une joke. Est-ce que vous avez ri à la maison? « Hey, moi, je suis pas à la maison. » Donc, le citrique, c'est à oublier. Je vais un pareil. De retour avec le citrique de Namasté bientôt. Le citrique de Exo. Mais c'est impossible que le Citrique soit là dans un an. Euh, prédiction, le Citrique de Namasté va être discontinué. Pareil comme le produit de Tilray. On parle ici, là. Euh, Park, du bon select. Le glue. Le glue, qui est du Gorilla Glue, ne sera plus à l'SQDC dans un an. Prédiction, Winman, c'est le produit le plus dégueulasse de l'SQDC. Celui-là ici, on va le fumer tout de suite. Pour pouvoir en finir. hein? Pour, pour, pour, pour qu'on puisse faire une autre vidéo. Donc, je, euh, je veux plus le répéter. Je veux pas te dire quelle sorte que c'est. Je veux plus le dire, man. Tente plus de te le dire. Tente pas. Si t'en souviens plus de la, la, variété, regarde le titre. C'est écrit dans le titre. Ah, tu sais pas lire? En la de la vidéo, je l'ai répété à vrai 100 fois. Hey, tu l'as pas dit 100 fois, tu l'as dit 55! Ah, c'est pas Fuck man. Il est trop sec ça. Il m'a dans la bouche un peu. Ça va mal. Il m'a dit là ça va mal. On recommence pas la vidéo. Plein de potes dans la bouche man. Plein de potes dans la bouche. C'est rare en maudit. Pourtant d'habitude ça... On a de l'expérience. Hein? Hum. On va faire ça d'une traite, cette vidéo-là, le gros. Que je vais rajouter un bout de carton dans, dans, dans mon petit cylindre, là, dans mon Q, dans mon... Euh, je sais pas comment t'appelles ça, toi, un queue. Mais il est sec parce que je l'ai déjà ouvert. C'est pas de ma faute. C'est de ma faute, je veux dire, c'est pas de la faute à Zinabis. J'ai été un petit peu euh, généreux euh, en disant 5 sur 10 pour le London Pound Cake 75. De Tam Tam, euh, j'aurais dû dire 2 sur 10. Euh, et pour revenir à une vidéo qui... Ça fait quelque temps que j'ai fait le Sonora de Broken Coast. Euh, j'ai eu quelques plaintes. Quelques plaintes sur la note que j'avais donnée au Sonora. Je voudrais me reprendre avec le Sonora. Euh, 7.5 sur 10. Écoutez, c'est un projet à 46$. Et puis... Euh, on, on, on veut le top, tu comprends-tu? Fait que 7.5, euh, c'est peut-être pas super généreux. Il y en a qui veulent que je donne 10 à toutes les Broken Coast, mais c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Ce produit-là ici, là, c'est effrayant quand je vois le contenant. C'est 1 sur 10. C'est 1 sur 10. 1 sur 10. J'ai pas compris une puff encore. Regarde un peu là citronné-paplamo, j'imagine. Mais je, ils disent floral, diesel là. Terpène, on a dit tantôt terpinolène, myrcène, cariophyllène. Va mal, mon homme. <coughs> Va très mal, là. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Le myrcène, actuellement, ça veut dire terreux. Ça représente terreux. Euh... S'ils avaient mis une terpène qu'on connaît moins, genre Bisabolol, je t'aurais dit que ça goûte ça. Mais c'est pas le cariophilène que j'étais habitué de goûter. Ce qui est dégueulasse dans ce joint là, c'est pas le cariophilène, c'est pas le myrcène. Le myrcène, on n'a jamais eu de problème avec ça. Terpinolène, c'est fruité. Euh, J'ai goûté un peu le, le pamplemousse citron là. Écoutez. Touchez pas à ça. Touchez pas à ça. Même si le buzz, le buzz, c'est hybride. C'est pas spire, si je veux dire. Mais c'est pas bon, man. C'est pas bon. Je l'aime pas. C'est pas bon. T'sais, tu veux un joint, il fait 15 fois tu te dis qu'il est pas bon, t'as pris 3 puffs. Ton 3,5 va être long. T'sais, ça va être long à fumer. T'sais. Ça, c'est le genre de cannabis que, que tu donnes à ton ex. Prends les cadeaux. Cadeaux. Oh, C'est du pot de la rue. Non, pas de la SQDC. Là. Tout court. Tout écœurant. Namasté Zenabis. Oh shit. Ah. Oh, touche pas oh, à ça. Ça sera pas fini, Namasté. L'exo l'a acheté. J ai, j ai... Il faut qu'il y ait des changements. Parce que de la façon que Zenabis nous a présenté Namasté, mais ben ça veut dire que c'est pas gagnant. Parce que, euh, ils ont vendu, man. C'était pas payant, c'était pas rentable, ils faisaient pas d'argent. Il faut pas qu'il y ait des changements dans Zenabis, dans Namasté, dans reup Il faut qu'il y ait des changements pour que ça fonctionne. Exo va faire ça. C'est comme du bon, du bon select. On a tu, on a tu critiqué du bon, du bon select. C'est pour ça qu'il allait faire faillite, Tilly ça fonctionnait pas. C'est pour ça qu'Afrio a acheté Terry parce que ça fonctionne pas votre affaire. Là. On s'en va vers le mieux avec la SQDC. On s'en va vers le mieux. Les compagnies achètent les petits. Pas nécessairement les petits, Zenabis, c'est gros. C'est très gros. Ils ont beaucoup de serre, Zenabis. C'est pas nécessairement un petit. C'était. Euh... Ça allait devenir un gros joueur, Zenabis. Exo, en achetant ça, euh, ça va devenir très gros, Exo. Très gros, vraiment, là. Euh, ça va pas juste au Québec, exo, là. Tu sais, hey, c'est déjà à l'extérieur du Québec. Ah, OK, c'est beau, c'est une joke. OK, gaffe. Euh, yeah. je me tente encore une ou deux là. Mais, non. Ah, non, 1 sur 10. Euh... Le glue du bon sel, je sais pas quelle note que je donner, là. Je donne un 0 au glue. Alright, je te laisse là-dessus. Et puis, dans les commentaires, on va écrire Exo, Hachette, Zenabis. Je vous adore. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace!